Bienvenue sur Cool Paradigme. Que faire pour éviter une extinction trop rapide de nos fils d'auteur Une solution toute simple consiste à réutiliser la partie ici en noir sur ce pseudo-fil d'auteur qui était roulé autour de mes doigts. Euh, et comme on peut voir, c'est à peu près la moitié de, de, de la partie blanche. Donc, euh, ça devrait permettre d'économiser environ 50% de, de fil d'auteur, ce qui, ce qui est tout à fait non négligeable. Euh, C'est-à-dire deux fois moins de frais. Voilà, pour la première partie... Comment faire, comment faire Alors, tout simplement, la première idée qui vient en tête, c'est de ne pas couper directement le fil à partir de, de, de son support de base. Le problème, c'est qu'il n'est pas très facile à prendre en main directement comme ça quand on se passe le fil, parce qu'il est plutôt fait pour être posé sur un support fixe. Et on connaît la suite. Et on ça il va avoir tendance à sortir trop facilement, hein, c'est optimisé pour ça, hein, <rire> pas beaucoup de frottement. Voilà donc, euh, deuxième idée évidemment, sortir la bobine, hop, la prendre directement en main, euh, mais après, bon. Euh, un petit problème d'hygiène là, parce que euh, une fois qu'on aura pris la pubine euh, 50 fois, <rire> on n'aura pas forcément trop envie de se passer le reste du fil en tête Donc comment faire Eh bien, tout simplement, en rajoutant une protection, euh, typiquement en caoutchouc, parce qu'on aura à la fois la, la, la une possibilité fluide pour sortir le fil et une bonne prise en main qui permet de régler euh, totalement la friction. Euh, un bon exemple pour ça, c'est simplement d'utiliser un ballon et voilà un exemple qui a déjà fait ici avec un ballon orange euh, avec un petit trou de ce côté on va voir pourquoi permet de faire sortir cette partie euh, et un petit trou de ce côté là pour avoir euh, une sortie directe au niveau de plus ou moins du sommet de la bobine euh, on, on peut noter que c'est la, la partie le le, le le coup du ballon euh, n'est pas vraiment nécessaire on peut couper ici euh, voilà Problème qu'on a actuellement, euh, non seulement bon, bah, euh, c'est pas forcément évident de le faire tenir en équilibre sur cette petite partie ici et euh, de plus euh, on a rien pour couper le fil donc s'il faut chaque fois prendre une paire de ciseaux c'est quand même moins pratique que l'emballage d'origine. Alors euh, là bien sûr il s'agit de trouver une solution. Et j'ai utilisé une petite boule en bois, euh, que j'ai dû adapter le trou évidemment, en, en mettant un petit, comment dire, en, en y mettant un, un colon, j'ai jamais le nom pour ce genre de pièce, un axe euh, en bois. Euh, qui permet euh, d'obtenir finalement le, le trou avec le diamètre que l'on désire, plus euh, en coupant euh, en sciant en enlevant une partie de cette pièce pour intégrer euh, la petite partie métallique trochante et voilà le, le, le résultat final en fait avec la petite la petite partie trochante au milieu de, de, de cette fonte qui a été collée avec une colle à deux composants et euh, le, le, le trou de base qui a été adapté pour pouvoir ajuster la bobine. Euh, voilà, il suffit de faire un trou qui a environ entre un et deux dixièmes de moins que le, le petit cylindre jaune qui se trouve ici. Donc voilà, on a fait ça, on a un excellent support et on peut facilement couper le fil dans cette espèce de bouche carnivore fil qui euh, fait un excellent un excellent outil. Euh, de plus, on préserve comme le, le comment dire le, le, le rasoir et de de l'autre côté de l'ouverture de principale de la bobine, on est obligé de, de garder une longueur suffisante de fil qui est à peu près suffisante pour euh, euh, entourer un doigt voilà donc ça ça favorise l'économie quand on a fini on enroule le fil autour du cou du ballon et on peut le poser comme ça euh, voilà un très bon équilibre euh, voilà merci pour votre attention euh, n'oubliez pas euh, de vous inscrire si vous voulez que ces vidéos puissent continuer euh, j'en ai environ 500 en stock écrites sur le papier euh, mais ça prend pas mal de temps pour les, les mettre en pratique. Merci beaucoup, au revoir